On a un paquet de gens qui étaient au bord, au bord de percer et qui ont failli arrêter et qui, bah justement, en passant à l'Académie de performance, paf, derrière, ils, ont, ils sont allés chercher un titre. Le potentiel a été totalement libéré. Qu'est-ce qui va empêcher un être humain de développer le bon état d'être Ça va être les injonctions sociales. Moi, par exemple, à chaque fois, tous les ans, je disais, je serai en équipe de France. Pourquoi Parce que pour être en équipe de France, on s'en va de boxe française. Il faut être soit numéro 1, soit numéro 2. Et dans ma tête, je me disais, je serai en équipe de France. Mon rêve, c'était d'avoir la tenue équipe de France. Bah, C'est cool, j'en ai plusieurs dans le placard. Mais j'étais numéro 2. Par contre, si on me disait, et les gens autour de moi me disaient, Pierre, tu as le potentiel pour gagner en fait. Vise champion du monde, je disais, mais non, mais je suis qui pour dire ça Les autres, ils s'entraînent autant que moi ils ont autant les moyens. Alors, quand c'était à équipe de France, je m'entraînais avec le premier. Il n'était pas meilleur que moi techniquement, techniquement et tactiquement, ni physiquement. Par contre, le jour du combat, il était champion et pas moi. Et là, je me disais, non, mais ça ne se fait pas de dire ça, c'est arrogant. Et je détestais quoi, les gens qui se la pètent. Et donc, ce que je réprimais, parce que je me disais que c'était mal, d'autres l'exprimaient. Et... Quand vous et comment savoir quand vous êtes polarisé C'est vous dire, est-ce que les gens arrogants vous agacent Il y en a Ok. Donc là déjà, je sais que le, plein, le potentiel n'est pas débloqué à 100%. Est-ce que les gens égoïstes vous agacent Est-ce que les gens méchants vous agacent Est-ce que les gens malhonnêtes vous agacent Si vous répondez oui, eh bien, il y a forcément une polarité quelque part. Ce qui fait que vous allez vous empêcher de faire des choses. Et comme par hasard, vous allez vous dire, « Ah mais lui, il est culotté Comment il ose faire ça ?» Vrai ou faux ce que vous réprimez parce que vous dites c'est mal, d'autres l'expriment sans même y penser. Et ça aujourd'hui, enfin, on a un paquet de gens euh, qui, qui étaient au bord, au bord de percer, qui, euh, et qui ont failli arrêter, et qui, bah, justement, en passant à l'académie de performance, paf, derrière, ils ont, ils sont allés chercher un titre. Le potentiel a été totalement libéré. Pourquoi Parce que toute émotion que vous avez eue par rapport à votre passé, toute émotion que vous avez eue dans le passé, que vous avez perçue en mal, tant que c'est pas équilibré au niveau de votre cerveau, vous allez faire ce qu'on appelle des révolutions. Révolution, ça veut dire que vous allez attirer le même type de personnes, situations, circonstances en boucle. Mais pourquoi je perds tout le temps en finale Mais pourquoi je perds tout le temps en finale Mais pourquoi je perds tout le temps en finale? Au travail, ça va être. Euh, pff, euh, bah pourquoi, je pas, pourquoi lui, il part à, euh, au séminaire euh, en septembre Il y avait une dame comme ça, fait, euh, elle en voulait parce qu'à chaque fois, son collègue, il partait à l'heure et elle, elle restait pour aider ses copains. Du coup, je fais OK, je parie que les gens, ah, être altruiste, c'est important pour toi, oui. Et donc, je parie dans ton équipe, tu as quelqu'un d'égoïste, oui, OK, bah, bingo. Tout ce, que les gens, tout ce que les gens expriment, sans même y penser, vous le réprimez parce que vous dites c'est mal. Vous pouvez regarder, loi universelle, ça ne loupe jamais. Et donc, à ce moment, c'est important de dire OK, de voir quand est-ce que je fais ça, d'identifier ça pour pouvoir euh, récupérer cette partie-là, votre trait de caractère, et passer à un niveau supérieur. Parce que les challenges que vous vivez en tant qu'être humain, que ce soit dans le sport, si vous ne les réglez pas dans le sport, vous allez les avoir aussi dans notre domaine de vie plus tard. Vous pouvez voir, hein, des, des, des choses que vous avez vécues dans un domaine de vie, vous le quittez, ah je fuis Ah ben bah mince, pourquoi ça revient dans ce domaine de vie là Quand vous faites ce collapse, d'un seul coup, le bruit, le bruit dans la tête il disparaît, l'émotion disparaît et vous avez cette notion de présence, cette certitude de je vais le faire qui arrive.